La région Guadeloupe vous invite à la troisième édition du grand marché régional des produits du terroir, le samedi 29 juin au Champ d'Arbeau à Basse-Terre, de 7h à 22h. Profitez de 10 000 m2 de stands, de produits originaux du terroir, vente flash et animation. 150 exposants, un show mode, un show coiffure et un panel d'artistes en concert. Plus d'infos sur www.regionguadeloupe.fr, navet gratuit.